Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter un tout premier roman autobiographique d'une jeune auteure de 19 ans, Blanche Martyr, où elle témoigne ici d'un sujet fort et grave, le harcèlement scolaire, dont elle a été victime dans ce collège à l'âge de 13 ans. Blanche subit sans cesse les moqueries de ses camarades de classe, les moqueries sur son physique, ses cheveux, ses habits, son prénom même, Blanche, son look, pas très à la mode. Excellente élève, sérieuse, studieuse, elle va être rapidement rejetée par ses amis, Surtout qu'elle n'a ni portable, elle n'est pas sur Facebook. Alors ça dérange ses camarades qui, elles, sont très dans le vent. Marc, un camarade de sa classe, est lui aussi un souffre-douleur. La souffrance de Blanche est telle qu'elle sombre dans la dépression et qu'elle ne va plus se rendre en cours. Blanche nous livre ici un témoignage poignant, un témoignage sur son vécu de jeunes filles, qui a souffert de harcèlement, un sujet grave et fort, comme je vous disais au début, qui malheureusement existe encore au quotidien dans les écoles, les collèges, les lycées. Sa force d'écriture nous transmet son émotion et la violence des mots. D'ailleurs, le titre, c'est Julien, un camarade de sa classe qui, dès qu'elle arrive, lui demande et lui dit « Pourquoi tu ne rigoles jamais, Blanche ?» Alors, découvrez-vous aussi dans ce livre « Pourquoi Blanche ne rigole jamais ?» Si vous aussi vous êtes intéressé par d'autres livres sur le sujet, sachez qu'il existe d'autres romans ici à la médiathèque et des documentaires également qui traitent du harcèlement scolaire. Ce petit livre, vous pourrez l'emprunter le, dans l'espace « Tremplin » là où vous trouvez les romans pour ados, pour jeunes ados et jeunes adultes. Au revoir et à bientôt dans un nouvel épisode de Grand Méchant Book